Étudions ensemble trois propriétés qui vont nous permettre de savoir si un parallélogramme est un carré. Première propriété. Si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires et de même longueur, alors c'est un carré. Effectivement, un parallélogramme qui a ses diagonales perpendiculaires est un losange. Et un parallélogramme qui a ses diagonales de même longueur est un rectangle. Or, un quadrilatère qui est à la fois un losange et un rectangle est un carré. D'où le résultat. Deuxième propriété. Si un rectangle a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un carré. Effectivement, un rectangle est un parallélogramme particulier. Or, un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur est un losange. Enfin, un quadrilatère qui est à la fois un losange et un rectangle est un carré, d'où le résultat. Troisième propriété. Si un losange a un angle droit, alors c'est un carré. Effectivement, un losange est un parallélogramme particulier. Or, un parallélogramme qui a un angle droit est un rectangle. Enfin, par une conclusion identique aux deux propriétés précédentes, on obtient le résultat. Pour terminer, observons l'emboîtement des différentes familles de quadrilatères. Un certain nombre d'entre eux possèdent des propriétés qui font d'eux des parallélogrammes. Et au sein de cette famille, en ajoutant d'autres caractéristiques, on trouve soit des losanges, soit des rectangles. À l'intersection de ces deux familles sont les carrés. Le franchissement d'une frontière encadrant ces groupes, ici représentés par les flèches de couleur, est possible par la connaissance d'une propriété caractéristique parmi celles que l'on vient d'étudier.